Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je sous dans le livre des psaumes au chapitre 76 76 dans les, dans la bible psaume chapitre 76 76 nous lisons la parole du seigneur dieu est connu en juda son nom est grand en israël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 Quand tu te revêt de tout ton courroux, faites de vœux à l'éternel, votre Dieu, et accomplissez-les, que tout ce qui l'environne apporte des dons aux dieux terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Amen. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux des frères, d'être ensemble Notre Père, tu es vraiment bon pour nous Seigneur, tu es vraiment merveilleux pour chacun de nos pères, tu es vraiment glorieux mon Sauveur. merci pour ta présence divine encore ce matin, de nous avoir vraiment transportés à la hauteur mon bien-aimé Père Saint-Dieu, au travers de ce chant et cantiques mon Père, nos cœurs partubissants se sont élevés vers toi, pour t'adorer, toi le seul véritable et vrai Dieu, tu es l'unique mon Sauveur, béni, il n'y a point de Dieu qui peut être comparé à toi. Tu as dit qu'avant moi, on n'a point été formé de dieux. Et près de moi, il n'y a point de Dieu non plus. Et après moi, merci Seigneur, il n'y aura jamais de Dieu. Je te remercie, nous te remercions, Père Dieu, pour ces paroles de consolation que tu nous donnes dans ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que nous soyons vraiment fortifiés, Père. Au travers des chants, tu nous as vraiment bénis, Père Dieu, et réjouis encore le cœur Tibissant, guéri et délivré aussi, Père, parce que nous savons que la loi aussi aux hommes droits. Béni soit ton -en nom encore en ce jour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ou ton peuple qui s'est déplacé dans différents pays, différents endroits pour venir se rassembler ici dans ces lieux et nous sommes vraiment consolés car nous pouvons aussi voir nos frères et sœurs avec nos pères Dieu qui ont traversé des océans, de mers, des villes et des routes mais des des campagnes pour venir jusqu'à cet endroit afin que tous ensemble nous puissions te glorifier et élever nos voix vers toi. Merci aussi pour tous les biens de mes frères et sœurs que tu nous as donnés qui sont aussi en connexion dans tous les pays où sont à la Réunion partout Père Saint-Dieu, dans chaque endroit où ils peuvent se trouver, qui sont, bénémoins, ben Père Saint-Dieu, que tu le gardes, que tu le protèges, que tu pouvoir aussi pour leurs besoins. Merci encore pour les psaumes. Tu es vraiment redoutable. Tu es vraiment le ben Dieu véritable, bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, c'est vrai, Seigneur. Nous te remercions parce que quand ton bras est élevé, qui peut arriver à pouvoir agir, mais tu, tu ordonnes toutes choses, mon bénémoine Père dieu comme tu le veux. Et agis, Père, parmi nous aussi, Père. Ben, béni soit ton Saint-Nom. Merci pour les chants de la candé quantique et la, cantine, la chorale aussi qui a chanté tout ton peuple bien aimé que se encore ce matin nous te rendons gloire et honneur à toi la gloire et l'honneur la puissance nous t'avons ainsi prié au nom de saint de Christ amen. amen que notre Dieu soit béni amen. vous pouvez vous asseoir que le Seigneur vous bénisse vraiment vous tous qui êtes venus de loin comme de près c'est toujours une grande reconnaissance à l'endroit de notre Dieu Lorsqu'il nous donne ce privilège de pouvoir avoir nos bien-aimés frères et sœurs, qui peuvent se déplacer pour que nous puissions aussi ensemble adorer notre Dieu. Nous nous préparons pour son retour et c'est avec vraiment un cœur reconnaissant au Seigneur, notre Dieu, de ce que Il a nous d'accord de cette grâce et ce privilège de pouvoir aussi réaliser qu'il nous conduit et qu'il nous éclaire aussi dans ces temps où nous sommes. Et de plus en plus, son amour grandit dans notre cœur. Et c'est cela qu'il veut aussi pour que plus nous l'aimons, plus aussi l'amour de frères et de sœurs augmente dans nos cœurs. Et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Il nous aime et comme la Bible le dit, Dieu a tant aimé les mondes. Oui, il a fait vraiment quelque chose de tellement merveilleux afin que le salut soit accessible à tous. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent à, à la repentance. Nous voulons prier notre Dieu pour qu'il soutienne notre sœur Rosalie. Et et notre précieux frère Christian. Et comme vous l'avez aussi remarqué, il a plu au Seigneur de prendre donc celui pour qui nous avons prié. Isidore, c'est le Seigneur a déterminé les temps comme il le veut. Nous nous écrirons aussi comme Job le disait. Le Seigneur, notre Dieu, il a donné. Il a aussi repris que son Saint-Nom soit béni. Oui, ce sont des moments pas faciles. J'ai eu donc euh, le frère Gislain, donc euh, donc le fils de notre soeur, qui s'appelle nous avons le frère Gislain ici aussi. Mais c'est Gislain Bouillou qui est en France. Il est toujours attaché aussi à nous aussi. Et il était vraiment très brisé parce qu'ils étaient ensemble. Ils ont grandi ensemble. avec C'était vraiment comme son propre frère. Et est, il est vraiment très effondré et je l'ai eu et je.. Je transmet aussi euh, vos condoléances aussi. Et il a été touché aussi et vous a remercié aussi également pour cela. Nous voulons donc prier pour que le Seigneur fortifie aussi la famille et qu'il le soutienne aussi également. Tendre père et précieux soi, nous réalisons que notre vie sur cette terre est vraiment éphémère. C'est comme une fleur qui manifeste sa beauté en plein jour, dans une journée, Père, et que vers le soir, elle commence à pouvoir faner et après l'autre jour, elle est partie. Seigneur, c'est comme ça qu'est la vie d'un homme sur la terre. Nous, te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun et surtout dans la vie aussi de celui qui est parti. Seigneur Jésus, c'est la famille aujourd'hui qui reste avec beaucoup de larmes et qui se pose beaucoup de questions, mon bénémoine père Saint-Dieu. Tu as toujours répondu à nos prières, mon bénémoine, père Saint-Dieu. Tes décisions sont souveraines. C'est pour ça, que nous prions pour que tu consoles la famille aujourd'hui, mon aimé père Saint-Dieu, que tu les fortifies encore davantage parce que Perdre quelqu'un, ce n'est pas facile, mon roi, parce que sur cette terre, nous sommes habitués à pouvoir voir des gens que nous aimons et marcher avec eux. Mais réaliser un jour que nous ne les verrons plus, mon bébé, c'est une chose, un moment très très pénible à pouvoir accepter dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que nous te demandons grâce de pouvoir consoler, car le vide là qu'il a laissé ne peut pas être comblé. Il n'y a que toi qui peut arriver à pouvoir combler le cœur par la consolation que Dieu peut leur apporter, ben, Père. puis tu les raconter cela parce que toi, tu sais consoler, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Nous t'implorons la grâce de pouvoir agir pour toute la famille entière, mon sauveur, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint Jésus-Christ, Amen. Nous remercions notre Dieu parce que dans des moments aussi comme ça, il nous console. Il a aussi, manifeste aussi sa, sa bonté parce qu'il prend soin hein, de, aussi de ceux qui sont donc euh, vivants. Et, et nous, nous prions pour euh, que la parole de Dieu soit apportée à, à, aussi aux membres de nos familles. Amen pour que ces jours-là, s'ils doivent partir, nous ayons aussi cette assurance que nous le reverrons de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle Dieu qui nous accorde la grâce de pouvoir avoir la parole divine et aussi connaître aussi sa volonté que nous puissions pas avoir honte de lui pour témoigner à ceux qui sont les membres de nos familles ce que Dieu a fait dans votre vie. Ils peuvent dire qu'ils sont croyants, mais il faut que vous puissiez remarquer qu'il y a une différence entre vous et eux par ce que Dieu a fait pour vous. Alors votre témoignage, effectivement, et votre vie leur amènera, effectivement, à pouvoir se rendre compte qu'ils vivent dans l'ombre, mais vous vivez dans la réalité. C'est cela que nous sommes donc appelés donc par le Seigneur. Nous le rendons gloire et honneur, que Dieu bénisse de nos frères qui sont donc venus de loin comme de près. Nous avons notre frère Philippe avec notre sœur Lily et la petite Marthe qui sont donc arrivés aujourd'hui. Hier, je pense qui sont avec nous. Et je pense qu'il y avait le frère Abed qui devait, le frère anglais, que Dieu le bénisse, et nous sommes vraiment dans la joie. Alors, je pense, y a-t-il encore un autre un frère, une sœur qui serait donc venue que je n'ai pas eu l'occasion de voir, et ainsi, y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu Oh, nous sommes... Euh, a personne qui, qui est venue de, de loin... Hier, yeah, c'est vrai que euh, c'était vendredi, jeudi, je pense, hein, nous avons eu de, le frère Koulibaly ah oui, et il est bien parti, il est bien arrivé le frère Marcelin aussi qui vous a salué aussi il est bien parti, il est bien arrivé aussi, nous, nous rendons gloire au Seigneur, parce que quand nous lui implorons la grâce qui les, les accompagne il le fait aussi parce que quand euh, nous prions nous disons, quand ils seront arrivés Seigneur nous te louerons. nous devons être reconnaissants à Dieu hein, qui les a gardés jusque effectivement aussi à leur destination nous, nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler, comme il l'avait chanté tout à l'heure, effectivement, que euh, en son nom, et que et quand le peuple de Dieu se rassemble, euh, c'est là que Dieu vient, parce qu'il aime la communion. La communion, donc, autour de sa parole, et, et, et la foi qui nous anime, effectivement, à pouvoir nous tenir, effectivement, tous ensemble, liés par... C'est lien d'amour, effectivement, qui vient d'un notre Dieu. C'est là aussi que le Seigneur a toujours eu à pouvoir insister, en fait, puisque nous l'avons cité tout à l'heure. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, s'il si y a cet amour. Pas l'amour filéro, mais cet amour agapao qui vient du Seigneur. Et que nous nous aimons effectivement les uns et les autres. C'est à cela que nous sommes appelés à pouvoir tendre, effectivement, parce que la parole de Dieu nous apporte, effectivement, aussi, non seulement la reconnaissance à l'endroit de notre Dieu, mais la reconnaissance aussi de ceux qui nous a donné aussi des frères et des sœurs, avec lesquels, effectivement, nous sommes appelés à pouvoir marcher, mais pas dans une marche forcée, mais dans une marche désirée, et aussi agréable, effectivement, parce que mutuellement, nous nous fortifions, nous nous soutenons pour que nous nous encourageons à pouvoir, effectivement, aussi avancer dans la voie du Seigneur et, et demeurer dans les choses que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc données. Nous avons donc une responsabilité aussi à l'endroit des uns et des autres qui sont aussi les nôtres. Parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Ça veut dire que nous sommes appelés aussi à pouvoir chercher à avoir des nouvelles de l'un comme de l'autre, l'une comme de l'autre. Ça doit être aussi un, un souci pour tout un chacun de nous. Nous devons aussi penser à... Parce que le frère ou la sœur aimerait aussi qu'on se souvienne de lui. Et dans la marche, effectivement, aussi, quand il euh, faiblisse, qu'il y ait aussi quelqu'un qui l'encourage à pouvoir se relever encore euh, davantage. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur. Et pour ceux aussi que le Seigneur a eu à pouvoir racheter aussi. Souvenez-vous de ce qui était écrit dans Matthieu. Quand est-ce que nous avons vu un nu? nous t'avons donné des vêtements, avoir faim, nous t'avoir donné à manger. Et chaque fois que vous le faites, eh ben, c'est au Seigneur que nous le faisons. Donc effectivement, lorsque nous avons cette vie dans. En nous, effectivement, ben, nous vivons simplement ce que le saintes Écritures nous demandent. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez, je pense, dans le livre des Hébreux, je pense au chapitre 9, il dit, mais voici une alliance nouvelle que je ferai avec la maison d'Israël et de Judas. Et je, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai aussi dans leur esprit. Et, et, et puis, il, il, il, il s'exprime encore plus bas et dit, j'avais en sorte que nul n'enseignera son frère et lui dira, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Quand on peut s'asseoir et juste penser au dit « Seigneur notre Père, toi tu es Dieu éternel qui a créé les cieux de la terre, tu as fait de moi un fils qui t'appartient sur la terre où je suis avec les hommes ». Je suis devenu un être tout à fait différent. Mais puisque simplement en pensant cela, ça change votre journée, en fait. Et, et la conception que nous avons de Dieux. Alors, nous l'avons aussi entendu comme nous l'avons lu, je pense, il dit, les vrais, les vrais adorateurs adhéreront Dieu en esprit et en vérité. Mon frère et ma soeur, c'est cela que cela que le Père demande. Hein. Et puis tout un chacun de nous aussi, nous devons aspirer à cela. Parce qu'aussi longtemps que nous ne sommes pas à cette image-là, eh ben comme l'apôtre Paul l'a toujours dit, il dit, je vous rappelle frère que l'évangile que je vous ai annoncé pour, euh, que je vous, donc, par lequel vous êtes donc accroché, que lequel vous êtes sauvé, pour autant que vous le reteniez tel que je voulais, annoncé autrement, vous aurez cru. Donc, c'est-à-dire que si l'image parfaite que Dieu veut que je puisse voir effectivement dans le miroir, c'est que c'est l'adorateur vrai, donc le vrai adorateur. Donc, je dois m'examiner et soupirer à ce que je puisse donner à Dieu, et ce qu'il attendrait de moi, parce que ce que je cherche de tout mon cœur, ce que je sois agréable à Dieu, pour trouver grâce à ses yeux, pour entrer tout, tous les jours de ma vie, je ne, pour, je ne dois que les supplier. Parce que Dieu n'est pas obligé de me faire entrer. Je dois être dans une condition de supplication. Tu vas dire que je dois être comme ça, Seigneur, je vais faire un effort pour être comme ça. C'est vrai, on doit être comme cela. Alors, nous entendons souvent que <rire> Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé n'est pas resté comme ça. Noé s'y appliqué, malgré que c'était contraire à, à la pensée, comme peut-être les gens se moquaient, pas peut-être que les gens se moquaient de lui, mais Noé s'y accrochait, il, il avait, il voulait d'être sauvé, il voulait pas périr avec les autres, mais c'est parce que Noé avait aussi cru en fait. Le problème, c'est que nous ne croyons pas. Quand nous ne croyons pas, alors nous ne comprenons pas que c'est vrai ce que la Bible dit. Parce que quand on dit les vrais adorateurs, si nous ne croyons pas que moi c'est la vérité, qu'il faut les vrais on continuera notre train-train, de jouer notre comédie, de faire un peu cela parce qu'on trouve que, bon, ben, c'est pas. Mais quand on croit à cela, dit Seigneur, cesse, je vais cesser la comédie. Je veux vraiment faire mes efforts, mais vraiment de tout mon cœur que quand je dois te prier que je sois sincère, quand je dois te chanter que je sois sincère, quand je dois danser pour toi que je sois sincère. Donc tout ce que je veux faire, plus la comédie, c'est ce que la Bible dit pour moi, et, et c'est ce que. Et puis quand j'entends, il je dit mais c'est son là que Dieu demande. Donc les autres, alors Dieu ne l'en veut pas. Donc, ça dit que je ne vais pas être parmi ceux-là que Dieu ne veut pas. Donc, finir l'exigence. Maudit quiconque qui, comme fait avec l'exigence, l'œuvre de l'éternel. Donc, si nous nous tenons dans cette position, effectivement, alors nous réalisons qu'effectivement, que nous avons besoin de pouvoir être dans une condition. dit, mais notre Seigneur parle car tes serviteurs savants t'écoutent. Et à cela aussi, nous nous conformons. Parce que si nous ne le faisons pas, mon frère, ça, imaginez, réfléchissez un tout petit peu le nombre d'années que vous êtes donné Et que tu arrives à la fin. Vous vous souvenez, je je vais dire, je vais dire. Ah, je vois mon frère Daniel. God bless you. Thank you for coming. Ah, je suis toujours heureux quand j'arrive à pouvoir voir. Vous vous souvenez de Daniel Curie. Et oui, ça c'est. Cet homme s'est tenu là, il est mort, il est allé, il se disait, moi je vais voir le Seigneur. Il est mort, mais il est arrivé devant la porte où il y avait un ange avec un livre. On appelait Jonas, entrez. Docteur, entrez, Christian, entrez. Ah, c'est mon frère, c'est mon chauffeur attitré c'est parfois la mémoire c'est rien alors bon on appelait tout le monde dans chacun d'une certaine manière d'une autre donc vos noms sont cités savez-vous qu'il y, y a des noms qui sont écrits dans les livres de la vie et de l'agneau il y a des noms aussi qui sont inscrits dans les livres de vie j'aime les seigneurs parce qu'il dit clairement est que, que, oui il dit que dans les livres de vie les noms peuvent être effacés il est dit, c'est écrit, hein, dans, pourquoi il de, de voilà. là, là, là, ça peut être facile. Mais, mais dans les livres de vie de l'agneau, c'est là que moi et vous, nous voulons vraiment détourner notre Seigneur, pardon, et glisse mon nom là-dedans. Oh frère, ne perdons pas notre temps, parce que ce qui nous attend est plus glorieux que toutes ces choses. Vous savez, je vais, je veux vous le dire, hein, Quand j'étais transporté dans les cieux, j'ai eu la grâce de être. C'est la vérité, Bible en main. C'était des moments un peu difficiles pour ma vie, parce que j'étais vraiment en train de souffrir. Et j'ai cherché la face de Dieu, je priais, j'ai jeûné, j'étais toujours, toujours presque comme ça. Et je lui posais la question, est-ce que je te suis vraiment? C'était mon problème. Je voulais savoir si j'étais vraiment agréable à Dieu. Malgré que je vivais, malgré que je chantais, malgré que je faisais tout, effectivement. Mais l'intérieur, je voulais être convaincu par Dieu. Oui, parce que je suis passé par le moment difficile où les diables massacrait effectivement, dans les pensées, dans tout ça, effectivement, comme si. Alors mon désir était, je veux savoir, Seigneur, si je suis vraiment agréable où tu m'as acheté. Oui, c'était comme ça. Et j'ai prié, je pleurais, j'ai je priais, je gênais, je, je, je voulais savoir cela. C'est comme ça qu'il m'a accordé la grâce, que j'étais donc allongé comme ça, effectivement. je me sens que je suis parti. Et j'arrive de l'autre côté. Je vais pas dans le détail. Hein. C'est vraiment pour vous montrer, effectivement, des fois, je parlais des choses. Que... Alors, quand je suis arrivé de l'autre côté, dans un monde tout à fait particulier, je puis voir la lumière en fait là-bas. Mais cette lumière, les rayons, même, d'une sainteté extraordinaire. Ah, comparé à ce que nous voyons comme lumière ici, ça c'est sainteté, souillir, il n'y a rien. Donc tout était saint, donc, sainteté, donc chaque chose qui est passée était vraiment saint. C'est-à-dire que tu sens la sainteté dans la chose en fait. C'est pour simplement dire effectivement que euh, ce qui nous attend ne peut pas être comparé à ce que vous voyez. Vous pouvez euh, orner des châteaux, des grandes choses que vous voyez là. Ça ne peut même pas être comparé à la petite chose qui est là-bas. Donc, nous combattons pour, pour l'amour de Dieu. Et pour ce Dieu-là qui a dit aussi de pouvoir nous reconnaître. C'est pour ça que ne soyez pas négligents. Oui, aimez Dieu pour ce qu'il est pour vous. Parce que pour le bien qu'il doit vous donner, ça, c'est des choses qui vous ont déjà réservées dans les cieux. Nous l'avons lu, non hein, Pierre, je pense que c'est cela aussi, c'est cet héritage qui ne peut se suyer ni se corrompre, lesquels vous est réservé dans les cieux. Donc, c'est à cela que nous soupirons, effectivement, à pouvoir être comme le Seigneur, notre Dieu, veut que nous... Alors, Daniel Curie arriva, donc, c'est un donc il vit un an. C'est pour ça nous devons être sûrs et certains de celui en qui nous avons cru. Et de ce que nous sommes aussi, de lui aussi. L'ange avait dans le carnet, donc il citait les noms, tel, tel, tel, tel, tel, entré et puis après, il ferma les livres et Daniel Curie était juste devant. Alors il dit, mais mon nom à moi, il n'est pas cité. J'ai écrit des mais moi je ne fait entrer que ceux dont le nom sont inscrit là. Mais comme le tien n'est pas inscrit, je ne peux pas te faire entrer. Ben, si tu veux euh, poser des questions, toi tu peux te plaider, ah ben, tu montes là-bas, au trône, que tu vas donc demander pourquoi ton nom n'est pas là. Donc vous connaissez la suite. Donc ce qui veut dire que chacun de nous doit déjà sur cette terre, pas après pas après maintenant. Être sûr et certain que moi j'appartiens au Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Dieu, oui mon frère et ma soeur, que Dieu nous parle et parfois on est là, on ne fait pas attention, on est en train de dormir. Si Dieu se donne la peine de pouvoir nous parler comme ceci, c'est parce qu'il veut faire sortir de vous le meilleur. Moi, je châtie, je reprends, tous ceux que je reconnais comme miens en fait. C'est-à-dire que souvent, nous l'avons entendu aussi par... l'or, évidemment, on doit le battre, effectivement, pour qu'on lève les impuretés. Parce que sa destination, c'est que ça reflète ton image. Mais si c'est encore sale, effectivement, ça ne peut pas. Mais si c on peut pas faire ça avec une pierre, parce qu'une pierre n'est pas jamais reflétée ton image. Non, on va battre la chose qui est précieuse pour dire que non, ça, c'est pas dans la chose, il faut qu'on allait des impuretés, effectivement. C'est pour ça que Dieu est toujours dur avec ses enfants. Et vous pouvez remarquer aussi, pour que vous puissiez comprendre, nous l'avons parlé, effectivement, en rapport avec les épreuves, parce qu'on va quand nous puissions lire. Et vous voyez que il a tellement fait passer Job dans une moule de pression et des douleurs, que Job aille à pouvoir se rendre compte d'une chose qu'il n'avait même pas pensé. Parce qu'il disait que l'âme meurt et il a de l'espérance. Oui, c'est écrit. Mais quand l'homme meurt, il est donc parti. Il se fut dit, il n'y a plus rien pour lui. C'est comme ça qu'il disait. Mais alors, c'est Dieu l'a fait passer par cette moule de pression-là pour faire sortir le meilleur, afin que l'homme voie effectivement le plan de Dieu. C'est comme ça qu'il a crié. Il dit, j'essaie une chose, que mon Rédempteur est vraiment vivant. Et puis il a crié en disant qu'effectivement, même si mon corps était détruit, j'étais même pourri. C'est ce qu'il ne pouvait pas penser. auparavant. mes yeux ici, il incite encore, et non ceux de l'autre, mes yeux le verront. Donc vous voyez, de quelle phase il a quitté effectivement pour arriver à cette dimension-là. Oui. Et pour, maintenant, il pouvait maintenant glorifier le Seigneur dans sa propre vie et, et sa façon de pouvoir marcher euh, aussi changer. Donc c'est que il peut pas, le Seigneur ne pouvait pas le faire avec quelqu'un d'autre parce que à quoi ça servirait qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre parce que rien n'allait sortir. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça qu'on nous dit pour nous que les épreuves sont plus précieuses. Pour nous qu'on nous compare avec l'or en parce qu'on on va pas battre la pierre pour faire sortir l'image. Vous comprenez C'est l'or. Pour que les impuretés partent. Donc, c'est cette comparaison qu'on a donnée. Donc, la, la pression devait être effectivement aussi misée euh, sur, sur Job. Hein, parce que Dieu savait qui était Job. Mais il voulait qu'effectivement que Job se reflète, qu'il puisse voir. Ah, ah, que pour lui, même s'il mourait, les autres, mais lui, même s'il mourrait, il dit, mes yeux verront les seigneurs. Oui. Bon, vous voyez, cette assurance-là, c'est toujours par ses moyens, parce que Dieu a une façon à lui de pouvoir travailler et traiter ses propres enfants. C'est pour ça que et, nous devons être euh, dans une position de pouvoir nous laisser tondre, effectivement, comme nous appelle des brebis. Pas toujours revendiquer nos droits c'est que toi tu dois faire, moi je dois faire Bon, et puis si tu, toi tu fais mais si tu ne le fais pas pour moi, moi je ne vais pas faire ça pour toi oui c'est comme ça dans le monde tu me donnes un cadeau, moi je te donne aussi un cadeau tu me fais du bien, moi je te fais aussi du bien si tu me fais du mal, je te rends le mal et voilà c'est cela mais notre Dieu c ce n'est pas de cette manière là et, il a dit, l'honneur est pour vous parce que par la persévérance que vous avez de faire le bien. Vous comprenez ça C'est écrit comme ça dans Corinthiens. La persévérance pour faire le bien. Donc vous persévérez, malgré que la pression, la douleur est là, personne ne répond pas à vous comme il faut, mais vous persévérez à faire le bien pour la personne. Vous persévérez à aimer la personne malgré que le retour... Est toujours négatif et décourageant. Ah oui, c'est vrai que quand quelqu'un ne vous aime pas, c'est comme une douche froide. Hein? Mais vous, il faut que ce soit une douche chaude. Toujours donc en retour. Et ça, ce n'est pas facile. Mais nous remercions Dieu pour cela. Dans le livre de Timothée. Nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 4. Voilà. 1 Timothée au chapitre 4. Nous lisons en partie du verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. Notre Père et notre Dieu, et nous voulons vraiment te dire encore merci en cette journée que tu nous as donnée, Père. Depuis que le soleil s'est levé, tu as vu nos cœurs que brûler. Oh mon, nos cœurs du en s'élevant le matin, nous avions cette pensée que nous voulons être dans ta maison, Père. Et nous y sommes encore, Père Saint-Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, que tu continues à pouvoir faire, ta bénédiction que tu nous répands pour nous, Père Saint-Dieu, et ton amour que tu manifestes sur un autre endroit, Père Saint-Dieu. Maintenant, nous avons pris ta parole, Père, nous te demandons la grâce. Moi, je te prie de me pardonner, Père, de m'aider encore, mon souverain. Nous avons besoin. La Bible fait savoir que tout homme est faillible et que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que toi seul soit reconnu pour vrai. Nous ne cherchons simplement qu'à trouver grâce devant ta face, pour que tous ensemble nous puissions entendre ta voix. Tu es Dieu et nous sommes des hommes, et tu as aussi pris des vases, mon mon père patibissant. Là où je manquais, non pas j'ai manqué, mais je manque, Père, que tu me pardonnes. Et de nous encore, que ce matin nous puissions tous ensemble nous asseoir à tes pieds, que tu nous parles, Père. C'est cela qui nous fera vivre encore en ce jour. Nous donnera aussi là que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et là, <rire> nous, nous. Nous prenons ce que, par la grâce du Seigneur, l'Écriture nous fait savoir parce que Dieu nous, nous donne l'entendement et la compréhension des choses. C'est à cela que euh, nous, nous le remercions de tout notre cœur, parce qu'il ne nous a pas laissés au félin, ni dans les ténèbres, comme il a dit aussi effectivement que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et ça, c'est une parole de consolation pour nous, dans notre marche, de Toulouse, aussi longtemps que nous nous réalisons qu'effectivement, que nous sommes son peuple. Vous savez, souvent, les gens disent qu'effectivement, que nous, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, et c'est important que le Seigneur, lui, nous identifie comme étant son peuple. Oui. Dans les livres de... Corinthiens, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est 2 Corinthiens au chapitre 6. Alors, nous lisons quelque chose de particulier, là aussi, il nous dit, 2 Corinthiens au chapitre 6. Je pense que c'est ça, oui. 2 hein. Corinthiens au chapitre 6. Voilà. Et oui, nous pouvons lire à partir euh, verset 14. 2 Corinthiens 6, 14, il dit... « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres ?» Vous suivez. « Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle » Est-ce que vous voyez le rapport Et puis il dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Et puis il nous dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant » Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront quoi Ils seront mon peuple. Vous voyez la différence, effectivement Parce que pour que nous soyons son peuple, il faut que quelque chose passe. Est-ce que vous avez compris On a posé la question, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial et puis qui dit ici, effectivement, il dit, mais okay, y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Il dit, mais, quel rapport y a-t-il entre un, le temple de Dieu et, et les idoles Et puis verset 17, il nous dit, C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, vous entendez cela Et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez comment le Seigneur nous montre effectivement que pour que nous soyons son peuple, on doit être différent. Oui. Quand il est venu vers Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui lui font pousser les oppresseurs. Pourquoi il n'a pas appelé les égyptiens à ce moment-là qu'ils étaient aussi son peuple Parce qu'il était les créateurs. Est-ce que vous comprenez et nous voyons bien qu'il y avait une différence. Lorsque chez les Égyptiens, c'était noir, chez les Israéliens, c'était lumière. Donc Dieu fait bien la différence des choses et, et ce peuple le Est-ce que vous suivez Amen. Vous savez, frères et sœurs, vous n'êtes pas sauvés parce que vous venez ici. Parce que vous chantez. Non. Non, non messieurs, C est, c est, c est, vous savez, vous pouvez être présent ici et pour Dieu, vous êtes absent. Dans vous. vous devez savoir, parce que venir dans un endroit, il faut que votre âme, votre pensée, votre conscience accepte. Il dit, Seigneur, parce que ça, c'est que nous continuons, nous pouvons comprendre. Hein, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors quand c'est quelque chose qui a un rapport avec Dieu, que tu as un fils, une fille comme nous l'avons entendu, eh ben, il y a de l'empressement dans l'âme, effectivement. Je ne viens pas parce que ma conscience va m'accuser après parce que je serai absent, non. Je viens parce que c'est vie. Je viens parce que la communion, hein, on n'a même pas à pouvoir, mais parce que vous sentez vous-même. Il a chanté ses cantiques tout à l'heure, je pense, non communion est, est très important. Vous sentez, vous, que je ne peux pas me détacher. Mais si vous, vous sentez que vous ne pouvez pas avoir une communion avec des frères et des sœurs et que vous pouvez être chez vous seul à la maison, c'est que vous avez un très sérieux problème. Et il faut demander vraiment qu'on prie pour vous. Parce que l'amour de Dieu est... est D'abord, vous voyez comme il dit, on lui pose la question, où sera Là où se trouvera le corps la c'est pareil les aigles. Ça sembleront les aigles. Vous voyez que la communion fraternelle est très importante. La communion autour de la parole, c'est écrit comme cela. Alors, arrêtez d'être des individus quand vous êtes ici. Chacun besoin. Est-ce que vous comprenez Parce qu'on vient, on veut se retrouver dans cette communion. C'est comme ça que Dieu vous bénit, en fait. Car c'est là... Descend, c'est la bénédiction en abondance. Il est bon. Les Seigneurs, les dieux des hébreux, les rois des rois. Est-ce que vous comprenez? Nous chantons, pour que vous puissiez... Parce que quand on chante aussi, ça rentre aussi. Donc c'est nécessaire et important que nous comprenions. Donc, il nous fait savoir qu'effectivement, que pour que nous soyons son peuple, il faut que nous soyons différents. Les, Uf, les Hébreux, effectivement, ils étaient vraiment différents des Égyptiens. Même si on les avait mis ensemble avec les Égyptiens... On voyait que ce peuple ici, sa façon de s'éteindre, sa façon de s'habiller, hein, parce que quand on est dans le monde, on nous confond avec le monde. C'est ça qui est grave, en fait. J'ai j'avais dit ici, que habillez-vous comme des sacs. Je dis non. Dieu veut que vous soyez bien, propre, effectivement. Soyez propre, mais quand vous êtes propre dans l'esprit, ça c'est ça. Donc, habillez-vous, même des robes qui sont bien, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que vous ayez l'esprit du monde dedans. sinon, on peut ouvrir pour qu'on voit que je, je dois porter des sacs. Dieu n'a pas dit ça, ce n'est pas dit comme ça. On doit être vraiment propre, mais vous pouvez quand, même, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous n'allez quand même pas venir avec des vestes toutes de boutons dorés ici. Je donne un exemple, je ne sais rien, moi, comme ça, on en a bouton doré là, machette ici, machette là, avec des grands boutons qui vont... Non, je veux dire que que vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez acheter votre robe jolie, ça c'est pas un problème. Mais quand la robe devient sophistiquée, on ne sait pas où se trouvent les devants, l'arrière ou la gauche et la droite, tout ça pour compliquer l'esprit des gens. Alors il y a un problème. Est-ce que vous comprenez Amen. <rire> Elle peut être jolie, mais quand elle a un sens du joli, il n'y a pas de problème. Vous comprenez maintenant Donc, c'est-à-dire que faites tout ce qui pouvait être fait, mais jamais être comme le monde. Bon, coiffez-vous, je vais pas déjà parler de coiffure, hein. Coiffez-vous, mais ne venez, ne venez pas avec. Parce que, vous savez, quand vous, quand vous avez quelque chose d'étranger comme ça, vous n'êtes pas à l'aise. Hein même vous pouvez essayer d'être mais vous sentez quand même qu'il y a un parce que ça tire les démons. Vous sentez quand même que ça c'est pas oui, quand vous faites trop trop trop faire, vous vous sentez plus à l'aise. Il faut faire mais que bon, que vous sentez. bon Que Dieu nous aide. C'est que vous que Dieu nous aime. Mais c'est que Dieu attend de nous, comme nous l'avons entendu. Vraiment que nous soyons donc, quand on nous regarde. Vous êtes bien habillé, mais il est bien habillé, mais il est différent. Amen. On, on voit par sa façon qu'il y a la grâce dedans. Elle, elle, elle marche, elle vous parle. Il n'y a pas des, des, des yeux comme si c'était des petits coups, Vous savez, comme des, des, des, des, des, des caméléons. Non, non, ils ont des yeux doux. Mais c'est vrai, hein. J'ai parlé avec qui c'était avec, je sais pas si c'était avec, avec mon, avec, avec, avec Gisela, je pense. maintenant. Nous parlons ensemble avec lui, parce que le Seigneur l'a mis à cœur pour un projet qui est noble, peu pour l'Église. Donc, il y a toujours... Poser la question et il aime bien qu'on passe du temps me pose des questions pour cela et puis après bon et c'est surtout qu'il veut savoir les, les témoignages bon, alors je lui parlais en gros c'était pas qu'il posait la question en rapport avec lui même hein. mais c'était en général que je... et euh, pour ce que bon dans les écritures dans dans l'environnement de ce qu'il pouvait voir pour les témoignages que tu avais besoin de hein, là parce qu'on pas qu'on comprenne bizarrement alors j'ai donné un témoignage, j'ai dit, vous vous J'ai dit, regarde, parfois, tout, dans la manière dont nous sommes humains, dans la façon de pouvoir voir. C'était en rapport avec la, la parole de jean J'ai dit, frère Banam m'a commis une grosse erreur. Bon, que les Branamistes ne puissent pas prendre les couteaux directement. Écoutez d'abord jusqu'à la fin. Parce que directement, parce que lui-même, c'est lui-même qui a dit ça. Bon. C'était un témoignage, simplement. Il avait un frère avec qui, lui, il était pour aller acheter des vaches. Voilà, maintenant vous comprenez. assez ah, des vaches. Alors lui, il était novice dans les choix, dans le chat de vaches. Mais le frère qui était avec lui, c'était un frère qui s'y connaissait très bien. Ah, Ce n'était pas la première fois, évidemment. Alors bon, ils sont partis ensemble avec lui. Et le frère était vraiment, pendant, et quand il a regardé les vaches, il a vu une belle vache. Parce qu'on cherchait des vaches laitières, en fait, qui va avoir aussi les petits. Regardez, il a vu une belle vache, mais vraiment en constitution. Et puis, c'était. il dit il sautait directement. Il dit Frère, on doit prendre cette vache. Et puis, bon, le frère lui dit Mais pourquoi Il dit Mais regardez là comment elle est. Elle est bien. Puis, on voit qu'effectivement, que dans sa forme, elle, elle va donner du lait. Et puis, bon, et les petits aussi vont suivre, effectivement. Et le frère le regarde et dit Tu veux qu'on achète cette vache-là Il dit Oui, frère, il n'y a pas de problème. C'est lui-même qui rentre. Oui. Puis le frère lui dit :« Mais Billy, je pense que tu n'as pas l'expérience. Quand tu dois acheter une vache qui doit être une vache qui doit garder les petits, qui doit donner aussi du bon lait, ne regarde pas au fatagla. Non non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Il dit :« Regarde la vache dans les yeux. » Juste dans les yeux. Tu vas voir la lueur qui est dans les yeux. Si c'est une bonne vache, elle sera douce dans ses regards. Mais quand tu vois une vache comme celle que tu viens de choisir ici, elle a une lueur sauvage. Elle est bien, voyez bien. Bah, mais, ah, ah, ah, vous êtes même, même parmi les animaux. il hein. a une lueur sauvage dans les yeux. Vous la prenez. Vous la mettez dans votre pays là-bas. Mais il va tout vous brouter, mais il ne va jamais garder le petit. Amen. Parce que sa nature elle est d'être sauvage comme ça, dire, Mais quand il y a une que tu vois la douceur dans les yeux, ouh, tu la prends directement. Elle va bien te donner du bon lait. Et puis ensuite aussi, quand elle a des petits, elle va bien s'occuper de cela. Il y a eu une leçon. C'est vrai. Je rentre pas dans cela c'est pas comme ça c'est pas comme ça mais, mais c'est pour que vous compreniez qu'effectivement que, il faut que quand le gens du monde nous voient ils nous regardent puis ils entrent tu viens me regardes, pourquoi tu me regardes mais, mais tous ceux qui sont dans les trames ici il n'y a qu'ici j'ai écrit ici, ici qu'il faut, faut me regarder Et, ah oui oui comme ça elle elle a, elle a oublié qu'elle venait de l'assemblée <rire> et puis quand il est ici alléluia, oh. toi tu dis gloire à Dieu regarde la soeur que je voudrais faire ma vie avec c'est ça le problème hein? on, on, on fait beaucoup de rêves hein? bon je ne rentre pas là-dedans on revient ici. Non? Donc, pour que nous soyons le peuple des dieux, et comme le Seigneur nous montre, effectivement, il faut qu'on soit différent des autres, effectivement, parce que quand ceux de l'extérieur nous voient déjà différents, gloire à Dieu. On dit oui, mais, mais, mais cette femme ici ou ces messieurs-là, ils ne sont pas comme nous, mais ils sont gentils. Hein, vous pouvez les demander ils viennent, ils vont, mais, mais quand vous leur offrez un verre de bière ou un verre de gin comme ça, <rire> il y en a dessus, après avoir fait la tombe touché les voisins. <rire> Et les voisins ont fait un petit barbecue, ils s'asseyent. Et pousse un peu les, petits, les petites canettes de gordon. Ah ben non. Ça, j'ai appris le nom il n'y a pas longtemps. C'est comme ça que j'ai le nom de jean, je ne sais pas moi. Et c'est parti. Et c'est parti. Et puis c'est parti, un verre. Bon, ça va. Et puis deux verres. Vous commencez à chanter la brabanson. Ensemble, avec le voisin. Et puis, les voisins s'étonnent. Oh, tu chantes d'abord, monsieur, se c'est toi aussi. Oh, oh, oh, vous commencez. C'est fini. C'est important qu'ils aient une image de nous, que nous sommes gentils, bons, respectueux, mais nous sommes aussi différents. Pourquoi, mon frère et ma soeur? Parce que quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme nous sommes citoyens des cieux. C'est-à-dire qu'effectivement que notre royaume, le Seigneur, notre seigneur, il a dit, mon royaume ne point d'ici pas. Alors pourquoi nous devons nous accrocher, en fait, aux us et coutumes, pardon, aux us coutumes, c'est-à-dire que les, les, les, les coutumes des uns et les habitudes des autres. Sur la terre. Voilà que ce c'est que ça veut dire. Donc, effectivement, pour, pourquoi nous? On a toujours, par exemple, bon, et tout le monde met les sapins. Tu donnes un exemple. Et toi aussi. Oh, oh frère, c'est pour les enfants. Mais enseigne les enfants. Et les sapins, c'est l'idolâtrie. Oh, c'est Noël avec les enfants. Il faut aussi qu'on puisse quand même, qu'ils aillent voir un peu ces, ces saints Barthélemy Oh. Et oui, l'enfant, enfants, vous, vous le gardez dans dans, dans, dans, enfin, dans, dans, le mensonge en fait. Des saints Barthélémy ou des saints Nicolas dont on te dit qu'il a petit, c'est qu'il était sur le Danemark ou les, je sais pas moi quel pays sur les les les les les, les, les, les reines, les, les, les j'en sais rien comme ça et avec un chariot qui vole. Pour les cadeaux et puis... Et, puis, et pitié des enfants quand même. Déjà, ils sont gentils parce qu'ils croient tout. Et vous, vous voulez les faire avec n'importe quoi. Oh, il a déposé dans la cheminée. Mais vous n'avez pas de cheminée. Les pauvres... Choux, mais que tu, les pitié, on doit avoir pitié des enfants. Mais c'est vrai. Hein? Les pauvres là, ils, la nuit, ils disent, ah, c'est Nicolas, va passer par la cheminée. Mais où est la cheminée Il n'y a pas... Bref, bon. Donc c'est-à-dire que toutes ces choses-là qui sont donc les les, les, les coutumes des nations, c'est Bible dit. Hein, on ne doit pas arriver à pouvoir laisser nos... C'est comme ça qu'on voit votre caractère en fait. Par exemple, dans la fête de, de, de Halloween, vous voyez l'enfant que vous mettez un chapeau qui peut comme ça avec peine, avec et puis les balais. Votre comme... votre enfant, vous vous le mettez, vous le payez à n'importe quoi. Oh mais c'est l'école qui a recommandé. Moi j'ai dit non. Moi, moi j'ai dit, ah non, à l'école, que ce soit nos enfants, non. Mon petit fils, il te si eux, ils veulent se peindre, mais pas les miens. Ah oui. Mais si on va chasser votre... Ici, tu chasses et Dieu va ouvrir une autre place pour cela. Mais je ne vais pas laisser mon enfant pour qu'il puisse le les peindre les, en Zorro, en ceci, en Et puis il va sortir. « Ah, maman, voici, mais toi, tu dois tu dois, tu dois ressembler aux chrétiens. »« Oh non, mais parce qu'on se déguise. Vous allez vous déguiser en quoi bon, ?»« Moi, si je dois me déguiser, peut-être en Bible. Hein? »« Ah, j'ai donné un exemple. Je vais donner un exemple. » Oui, bah, pourquoi pas Parce que bon, euh, les enfants sont déguisés en zorro, tout ça. Et moi, je déguise, j'ai Bible. Je rentre dans la Bible. Enfin, je prends les Bibles, hein. Et je viens à l'école. Et mais toi, tu es déguisé en quoi Mais vous ne me voyez pas Mais je suis déguisé en Bible. Hein? La Bible, c'est quoi Mais c'est la parole de Dieu. Eh Ben oui, toi, tu fais Zorro. Moi, je connais Dieu. Que je viens, je me déguise en Bible. Est-ce que vous comprenez Donc c'est pour que dans ce que nous.. Oui. Nous soyons identifiés, effectivement, comme étant le peuple de Dieu. Enseignons nos enfants de les bas âges. Oui. À pouvoir connaître les choses vraies. Quand on lui a raconté une histoire qui est tordue dans l'école, comme quoi qu'on a parlé des les théories de l'évolution, que l'homme est venu du crapaud des singes, et ceci et cela, et monter, monter, monter. Toi, tu l'appelles? Tu dis non. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, ça c'est faux parce qu'il regarde, les crapauds restent les crapauds, et puis les singes restent les singes, vous avez ces devoirs quand vous aimez les vôtres, ne soyez pas de tout, tout à faire n'importe quoi, c'est-à-dire que soyez aussi ferme et disciplinés que ça, non, ça je ne vous oblige pas, mais je vous montre ce que la Bible nous fait savoir quand nous disons que nous sommes le peuple de Dieu, et ça c'est quelque chose de différent. Parce que le peuple de Dieu, dis, tout le monde dit qu'il est le peuple de Dieu, mais il faut que tu sois identifié comme étant celui qui fait partie de ceux-là. Mais ceux qui sont sortis de l'Égypte, je veux dire qu'il n'y en a pas eu un égyptien par exemple au milieu d'eux. Bon, ne regardez pas euh, les films du commandement qui vous montrent si c'est euh, la, la fille de Pharaon. Je, Bintia, si c'est Bintia, je, on a regarder tous, et, qui quitte son pharaon, et puis dans la nuit, avec ça, il va venir dans la famille de, de, de, de, comment ça, de, de Moïse pour pouvoir sortir avec le peuple d'Israël. Bon, moi, dans la Bible, pour moi, je n'ai pas vu une Bintia qui a quitté là-bas le pharaon pour aller là-bas. Donc, évidemment, le fait s'est c'est bien fait, nos enfants regardent, eh ben, ils vont croire qu'effectivement que la maman de Pharaon Bindia, a quitté là-bas, il est devenu ici. Parce bon, pas celle qui a, élevé enfin, Moïse, effectivement, qu'il a quitté, de Pharaon, qu'il a quitté là-bas, qu'il est venu ici. Donc, vous savez que même les adultes, hein, ça reste comme ça pendant l'intérieur, hein, que, hein, hein, les seigneurs aillent à pouvoir faire des, non, c'est pas, c'était pas écrit. À moins que j'ai pas tout lu, mais ben, on peut rien Mais ce n'est pas écrit, quelque part, que, Bintia. tiens, ce que la promesse, a été faite à la postérité d'Abraham. Vous vous rendez compte que c'est très touchant de voir l'amour de Dieu à l'endroit... C'est pour ça que si nous sommes vraiment juste à l'endroit de Dieu, nous l'aimons tout notre cœur, il est vraiment merveilleux, c'est Dieu. Vous, vous souvenez que Dieu avait fait la promesse à Abraham, que Sarah, sa femme, je viens là, parce que je viens d'Égypte. Hein, que Sarah, sa femme l'enfantera un fils et ce fils, le nom d'Isaac c'était le fils de la promesse mais il s'est passé qu'il a eu à pouvoir prendre sa servante Agar, c'est toujours la demande de Sarah et avec Agar ils ont eu en fait un enfant un fils qui s'appelait donc Ismaël voilà que quand Dieu a eu à pouvoir visiter aussi Sarah sur la promesse qu'il avait faite et puis, Sarah a eu donc Isaac. Puis, le jour où on célébrait la joie d'Isaac, effectivement, avec tout le monde, finalement, eh ben, Ismaël, commença à se moquer de, de, d'Isaac. Alors, Sarah, ça l'a touché, ça l'a tristé. Il a dit à Abraham, il dit ceci, si, si, chasse, c ses fils, effectivement, avec, donc, chasse la servante et son fils. Pour quelle raison était les... Parce qu'il y a pas hériter avec, avec mon fils Isaac. Et c'est là des plus à Abraham. Vous connaissez C'est écrit. Et alors Dieu vient, il dit Mais euh, chasse effectivement, comme euh, Sarah t'a demandé, l'esclave et son fils. Mm -hmm. C'est ce que, c'est ce que, bon, je... Toi, tu auras une postérité, c'est par Isaac, tu auras donc la c'était que donc Isaac, c'était un enfant de la promesse, parce qu'il ne peut pas hériter avec Isaac, parce qu'il est un enfant promis On nous a rappelé cela aussi dans la chapitre 6, non mm -hmm. Nous avons lu ça mm -hmm. Vous vous souvenez mm. Eh bien, ça, c'est vrai qu'Abraham était triste, mais comme Dieu lui a dit, et voilà qu'il a chassé donc euh, Agar avec son fils. .eh. Regardez Dieu, comment il est merveilleux. Agar commence à partir dans les déserts de parents, c'est écrit, hein? Il est parti, effectivement, la soif, de son père de l'enfant, et puis bon, lui elle-même aussi pas d'eau dans le désert, là a commencé à dire mais je veux mourir. Va dans ma paf, boum, tu es grand. Il envoie son ange, mais avant cela, il a dit à Abraham pour le consoler, il me dit, me mais dit, mais dit, mais je veux aussi bénir aussi Ismaël. Vous savez pourquoi Il dit parce qu'Ismaël est des tapots. Oui monsieur. Il dit, bah, c'est est ta postérité à toi. Je m'en occuperai. Et il s'est occupé d'Ismaël. Ils ont du pétrole. <rire> mais, mais vous pensez que pas pour rien qu'ils sont, nous sommes des femmes. Mais bien sûr. Bien sûr que, monsieur. Dieu est toujours juste dans sa façon de faire les choses. Tout ce qui est à toi, quand toi, tu es juste et vrai, si tu dois partir, pars tranquille. Parce que ta postérité à toi, c'est vrai. Dieu fera en sorte qu'elle soit ramenée. Et il s'en occupera, puisqu'il a dit, effectivement, et Abraham a aimé tellement Dieu, que Dieu aimait tellement Abraham, que Dieu a aimé aussi sa postérité. C'est pour ça que... Oui, donc, revenons <rire> à ce que nous disons. Donc, cette, cette différence, et c'est comme ça que le Seigneur a, a eu à pouvoir dire, je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham. Effectivement que je bénirai, je ferai sortir effectivement. Eh bien, il dit, je suis venu pour Burra... accomplir ma promesse, effectivement. C'est pour ça que la postérité d'Abraham est sorti effectivement aussi de l'Égypte pour que le Seigneur lui-même le conduise effectivement du lieu dans lequel il est. Donc, on a pu voir qu'ils étaient vraiment différents. Comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on voit que tout un chacun de nous notre façon de nous habiller même quand nous sommes invités dans le mariage Ouh. on va trouver des coiffures que vous avez Myriam Akebass non sœur, c'est vrai ça vous allez voir des coiffures dans des magazines dans des choses comme ça vous voulez vraiment qu'on reproduise cela bon vous pouvez vous coiffer mais coiffez vous quand même de la manière la plus propre euh, soignez vos cheveux, on n'a pas dit qu'il faut venir comme ça, parce que non, non, soignez-le, mais soignez quand même, pas d'exagération, de, pas, pas des, je sais pas moi, que des, tout ça, parce que, bon, la chevelure est, est celle que Dieu vous a donnée, évidemment, il faut que vous la traitez pour que ce soit aussi long, bien propre, mais n'exagérons pas, parce que quand vous êtes tellement, vous avez des, Toujours je ne veux pas donner... Vous savez, vous avez même pu tenir la tête. Il commence à être comme ça. Parce que tout le monde doit voir comment la tête est faite. Et si vous vous occupez trop de la tête, mais Dieu vous occuperait de lui comment Parce que même à ce moment-là, quand vous avez tellement fait une très, très bonne coiffure, vous n'avez pas beaucoup de vouloir bien dans... Vous bouger comme si... Comme ça, Pourquoi Parce que la coiffure reste... Est-ce que vous comprenez Mais quand vous avez les saints Esprits. Parce qu'il peut venir vous saisir ici. Et la coiffure là, elle tombe par terre. et, et Non, mais parfois les gens... Sont... C'est vrai. Vous pensez que c'est comme vous, vous êtes dans des voies de Quand il vient je vais s'attacher à la chaise. Ah, Alléluia. Non, monsieur. Il peut te faire lever, te tourner ici par terre. Bien sûr. C'est toujours le Saint-Esprit. Le vôtre, vous le voulez, le propre. Mais c'est lui que Dieu vous donnera. Mais il vous fait rouler. Vous savez comment ces jours-là, c'est étaient comme des gens qui tutubaient, effectivement, comme s'ils étaient ivres. Ah ben oui, on vous, a, on vous a un peu mal éduqué dans ces domaines-là, en fait. On vous a trop donné des théories, des gens qui veulent que ça roste oh, ses pour... Alléluia. Oh, oh. Non, monsieur, il crie. Ah, il bouge à gauche et à droite. Mais bien sûr, quand c'est lui, il t'est rempli, plus de contrôle. « Ah, nous sommes vraiment mal éduqués dans beaucoup de domaines, évidemment. Et puis nous disons des docteurs, des docteurs d'une mauvaise éducation. » Oui, c'est vrai. Vous, vous pensez que vous pouvez euh, contrôler Dieu pour qu'il fasse... Non, monsieur, c'est Dieu qui doit vous contrôler. Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est Dieu, c'est lui, parce que quand vraiment il, il descend... Alors là, vous sentez que quelque chose vous en de vous hein? Vous avez eu honte de pouvoir parler, mais vous parlez. Amen. Vous parlez. Amen. Mais oui. Amen. oui. On nous a Amen. dit que ce n'est pas un esprit de timidité. Amen. Mais un esprit de puissance et de force, effectivement. Il faut que nous sortions de nos moules. Amen. On dit, ah, parce que... Et puis souvent, je ne ah, ah, vais pas rentrer de pouvoir prêcher pour les dons comme ça. Si Dieu permet notre temps, oui, pour comment utiliser les dons, oui, c'est vrai. Et comment ces dons se manifestent, c'est vrai. Parce que c'est comme ça que le Seigneur fait aussi des choses. Maintenant. Et que si il, il veut effectivement dans son temps, nous pourrons aussi y euh, arriver. Mais il lui nous conduit. Mais il veut que nous puissions être conduits aussi, éclairés. Beaucoup de théories dans la tête, effectivement, dans l'esprit, ça freine. Parce que souvent, qu'est-ce qu'il dit Je parle un peu, ça peut revenir vite. Qu'est-ce qu'il dit Ah, je, je préfère ne pas me laisser bouger parce qu'on ne sait jamais que c'est du diable. Pourquoi vous ne direz pas, je ne sais jamais c'est du Dieu Pourquoi toujours donner au diable Et si vous dites c'est du diable, vous lui donnez le droit de pouvoir faire de vous ce qu'il a envie de pouvoir faire. Mais c'est comme cela qu'à ce moment-là, vous lieu que Dieu travaille, et bien ce sont les démons, parce que vous les invitez. C'est quand on nous adoptons attitude effectivement, que parce que nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, rempli. même si, prenez un exemple, même si c'était un esprit mauvais qui arrivera à pouvoir effectivement aussi agir dans la personne, on ne va pas fuir. Et puis vous ne devez pas avoir honte, parce que pourquoi Le diable il est tellement rusé. Il a eu à posséder des gens déjà même dès leur enfance. C'est maintenant quand la flamme de Dieu commence que les démons commencent à sortir maintenant. Alors venez seulement, puis nous chassons les démons. Le vase sera pur, Dieu va l'utiliser. Je vous toujours dit, Satan ne peut pas dominer. Non. C'est nous qui dominons. C'est nous qui avons l'autorité la puissance. Nous l'avons. Nous l'avons et nous l'avons. Et comme nous l'avons, nous l'utilisons. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est vrai, mon frère. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous, pourquoi avoir peur et, et, on ne peut pas... Ce sont les démons Amen. qui doivent avoir peur de nous. Alléluia. Si c'est la vérité. Vous vous souvenez Des David, je reviens ici. Vous vous souvenez de David, petit comme ça. Qui avance devant un grand démon. C'était vraiment un fils de malin, bien sûr. Il était debout là, il traçait toute même l'armée d'Israël à cause du sol que Dieu avait. Vous vous souvenez, non Et les petits là qui s'élèvent, qui s'avancent, effectivement, qui les regardent. Il dit, toi tu viens à moi au nom de tes dieux. Tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Moi, je viens à toi au nom de l'éternel. Donc, un petit comme ça qui parle à un géant, mais s'il parle comme ça avec autorité, c'est qu'il sait où il se tient quand même. Sinon, il tremblerait comme les autres. Mais lui, il s'avance, en fait. Il sait où il se tient. Toi, tu dois savoir où tu te tiens. Tu dis que là, il dit, mais j'ai la victoire. Parce que c'est lui qui se tient avec moi. Il pourra... Mais c'est vrai, frère. Et on sait avec qui nous sommes ce que nous avons laissé. Donc nous, nous retournons vite à Corinthiens, chapitre 6. Alors, il nous fait savoir, mais nous étions là. Et c'est cela, il nous fait part effectivement que, Quel rapport y a-t-il Pour que nous puissions réaliser que quand on doit être un peuple de Dieu, ben nos habitudes. Notre façon de pouvoir. Parce que là, nous étions dans le monde, c'est Dans le monde, effectivement, nous aimions trop avoir. Tu as vu, hein Toujours. Et vous restez avec. Parce que pourquoi, quand vous restez avec soit un frère ou une soeur, toujours vous devez parler des X, Y Est-ce que vous ne pouvez pas prendre simplement le temps de dire Ah, oh, tu te souviens de la parole que nous avons entendue Ah oh là là là là. Moi, j'ai été touché. parce que Vous savez, quand vous ferez comme ça. Non, votre vie serait différente. Moi, quand j'ai lu là, ah oui, oui, oui, tu vois, moi aussi, quand j'ai écouté, j'ai dit, ah, mais je jamais vu ça comme ça. Mais quand j'ai écouté, j'ai dit, Seigneur, combien tu es grand. Il dit, ça m'a donné soif de prier. Qu'est-ce que tu penses On peut prier même avec toi. Parce qu'il se sent aussi avec moi. Eh bien, nous allons la prière. Mais c'est vrai, c'est, frère et soeur, c'est notre vie. Amen. Dieu nous a, il nous, a, il nous a fait sortir de ce monde pour que nous ne puissions pas venir avec les habitudes du monde dans le corps de Christ. Ah. Quel plaisir, tu te ferait de pouvoir, te, te ferait de pouvoir toi, parler du tu, monde. Tu sens bien, hein, parler, mais imagine que là où la personne avec qui tu parles, aussi, il va aussi parler. Ah, tu sais, quand j'étais avec euh, euh, Sœur Y, eh ben, tu sais ce qu'il a dit de toi. Ah bon Il a dit de moi comme ça. Vous, vous verrez qu'effectivement, vous, vous avez maintenant aimé autre chose pour les salutations. Sœur Y passe. Bonjour, Sœur. Hier, j'étais bien avec toi. On s'est séparés dans la gloire de Dieu. On a chanté les camps des chants avec toi. Maintenant, ce matin, est-ce que ça va bien? Mais tu es à l'église, non? Pourquoi? Mais on a semé une mauvaise sémence. C'est délivré. Maintenant, ça commence à pouvoir. C'est pour ça, ne parlez pas les uns des autres. Si tu dois parler d'une soeur ou d'un frère, parlez du bien. Même si la maison du frère ou de la soeur n'est pas aussi jolie comme tu le penses. Mais c'est sa maison. Mais c'est ce que Dieu lui a donné. J'ai été avec ma soeur Marie-Chantal ce matin. Elle ai spécial. est spéciale. Marie-Chantal, vous la connaissez, non C'est la bouteille blanche, comme on dit. Hein, elle, il n'y a pas de et puis quand quand elle, quand elle te serre dans ce bras c'est avec sincérité vous ne sentez pas, que, non, on sent qu'elle vient avec sincérité et te tient dans la tu as beau dire ça c'est la sœur Marie-Jean vous l'aimez non alors elle me dit ce matin comment ah, il est toujours comme ça ah. J'ai remercié les seigneurs, j'ai dit, oh, que tu es bon, je suis concentré, de... Il dit, ah, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Nous avons des fauteuils à la maison, ces fauteuils-là, quand je m'assieds avec mon mari, boum, quand les invités viennent la même honte, parce que quand ça tient, pour se rélever, c'est difficile. Et alors, et alors, alors, alors, alors, un jour, et que, un jour, et puis, il y a le frère, donc le mari de notre soeur Bambino, le frère Noël, qui dit, il dit, mais vous avez dit une fois, il me dit, mais voilà, que, vous savez qu'ici, dans les quartiers, ici, quand vous êtes venu, en Flandre, il y a des endroits où vous pouvez trouver des fauteuils en cuir, effectivement, à, à des prix très intéressants, les des décentes, cela. alors, il dit, elle me dit que son mari, le frère Jacques, il dit, donc, dit moi, j'aime bien les beaux en cuir, il comme je suis là, hein, j'aime bien, que c'est moi, c'est moi, je m'assieds, je me sens bien dedans. <rire> et, et alors, <rire> ah oui, oui, Et frère Jacques a des goûts, hein, c'est normal. Et, et alors, maintenant, la soeur, elle prie beaucoup, hein, le Seigneur, comme vous savez. Et voilà que, parce qu'il montrait comment les Seigneur l'aime. Et alors, il dit que, <rire> Un jour, nous étions donc sortis, et puis nous avons passé euh, chez notre sœur euh, Bambino, parce que nous devons voir Maïsa, que Dieu te bénisse, parce qu'elle l'aide aussi, comme elle est francophone, elle est randovane. Donc les documents de la sœur Marie Chantezin, hein. <rire> et elle ne passe pas par l'autre chemin que par Marie-Isaac. Marie alors, euh, faisant le crochet. <rire> Et passe pour pouvoir voir la soeur, en même temps on voit aussi Maïsa. Et là, il voilà avec la sœur et puis, et puis notre frère, frère, Noël, donc le mari de notre soeur, et, et, il vient, il le trouve à la maison. Il était à la maison, parce dit. et puis il le voit aussi, comment ça va Et puis, il se souvient, il dit, ah oh, mais en passant chez nous ici là, j'ai vu qu'il y a une annonce là, euh, fauteuil gratuit. Alors, la soeur dit oh, quand des fauteuils gratuits, ça ne vaut pas ce que nous désirons. Hein. Ce n'est vraiment pas comme nous pensons. Et puis, son mari qui dit Mais bon, quand même, on va voir. Il dit oh, Si vous voulez aller voir, allez-y. Hein. Et, et voilà qu'elle elle sort, effectivement. Et le frère, donc il va. Quand il vient, il dit Ouh Alors, son expression pour les fauteuils qu'il a vus là-bas. A, a, a conduit la sœur à pouvoir dire, ben « Ben, maintenant, allons-y voir aussi, parce qu'il a dit que c'est vraiment les fauteuils. Ah, » La sœur est arrivée, là, vous savez comment elle explique la soeur là Oh, frère, j'ai dit, c'était vraiment, vraiment comme les, les, les fauteuils qu'on voulait des dieux. Ouais, ouais. ah, » c'était vraiment, vraiment, vraiment, vraiment comme nous, on voulait, mon mari voulait comme ça, on y en a dit, oh, on a pris dit, des... comment oh, Dieu est bon, Adoléé. et puis... Et puis elle me. Je la regardais, et il me dit, je remercie Dieu, oh, il est beau mon Dieu, il est merveilleux. Il m'a donné vraiment comme mon cœur désirait. Et puis il me dit, mais j'avais demandé à Dieu, ah, une maison pas grande, pas petite, mais qu'elle soit vraiment comme. Et j'ai eu la maison vraiment comme je la veux. Petite, comme ça, moyen, tout complètement. Et imaginez que toi, tu ailles la rendre visite. Toi, tu habites peut-être dans un grand château. Quand tu regarderas ça, quand tu dis, mais ça, c'est ma cuisine, ça. Mais ta cuisine, toi, que tu as vu chez elle, elle a, alors, en fait, sa maison, sa maison, c'est comme ta cuisine. Mais pour elle, c'est le bonheur. C'est ce que tu l'a désiré que Dieu lui donne. Donc, je, je me réjouis moi, de voir qu'elle n'a pas voulu avoir des grands châteaux. Mais elle a voulu avoir cela et Dieu lui a donné exactement ce qu'il voulait. Donc, si toi, tu vois, ça ne te plaît pas, mais ça plaît à elle. Parce que Dieu lui a donné. Mais si toi, tu as un château, sois béni. Dieu, soit béni parce que tu as voulu et Dieu t'a donné cela. Donc, euh, vous comprenez ce que je veux dire. Notre façon de regarder les choses, c'est simplement pour que nous glorifions Dieu pour les bien qu'il a fait. Si une sœur a prié, un frère dit, « Mais Seigneur, je veux avoir une Toyota Corolla, petit modèle. » Eh bien, le Seigneur lui a donné ce Toyota Corolla, petit modèle. « Toi, tu as un camion, le grand. Il dit :« Oh, vous demandez, c'est ta vie, là. » Non, ce que la sœur a demandé, il n'a pas besoin de ton camion, là. De ton, ton grand combrant là, que tu as avec, même si, si tu as un grand combrant, c'est bien pour toi. Je ne sais même pas très bien ce que tu fais avec. Mais bon, mais elle, elle a un petit truc qui lui permet de pouvoir quitter la maison, venir ici. Glorifions Dieu dans ce domaine. Ainsi, on n'a pas méprisé un frère, on n'a pas méprisé une soeur, mais ce qu'il a, ça le convient. Mais c'est vrai frères et sœurs Nous devons être un peuple différent Qui apprécie ce que Dieu a fait pour l'autre Dans sa dimension Dans sa manière de faire les choses Et Que Dieu vous bénisse Amen. Les venons, nous allons prier Amen. Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu A fait pour moi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 Je crois en lui